Bonjour, le cours d'anatomie du système nerveux central d'aujourd'hui va porter sur l'anatomie du système ventriculaire. Le système ventriculaire correspond à un ensemble de cavités, dites aussi cavités épandimères, situées à l'intérieur du cerveau et qui se continuent au niveau de la moelle spinale avec le canal épandimère. Ce système ventriculaire comprend quatre ventricules trois qui siègent au niveau de l'étage sustentoriel et un qui siège au niveau de l'étage sous-tentoriel au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Et ces ventricules sont. Les ventricules latéraux, qui communiquent avec le troisième ventricule par le trou de Monroe, Et puis le quatrième ventricule, ce quatrième ventricule qui communique avec le troisième ventricule via l'acduque du sylvus. Et c'est continu en bas par le canal de l'épendyme. Le quatrième ventricule communique également avec les espaces sous-arachnoïdiens via les trous de majendi et de Lushka. Le système ventriculaire assure essentiellement la production du liquide céphalorachidien. rachidien par le plexus choroïde situé au sein de ses ventricules, mais aussi il permet la circulation du liquide céphalo-rachidien. L'étude du système ventriculaire a un intérêt anatomique, vu le, le rapport intime du système ventriculaire avec les noyaux de la base et avec les structures de la fosse cérébrale postérieure, notamment le tronc cérébral et le cervelet, a un intérêt pathologique, euh, vu la fréquence des hydrocéphalies et pour la compréhension euh, des, tumeurs des tumeurs cérébrales, notamment intraventriculaires, hein, qui vont entraver euh, la circulation du LCR, mais qui peuvent également aboutir à une hyperproduction euh, du liquide céphalo-rachidien, mais aussi un intérêt chirurgical pour comprendre les différentes voies de dérivation du liquide céphalo par voie externe ou par voie en interne et aussi par voie euh, endoscopique, notamment les ventriculocysternostomiques. On commencera notre étude du système ventriculaire par les ventricules latéraux. Les ventricules latéraux se présentent sous la forme de cavités paires situées dans la profondeur des hémisphères cérébraux, notamment du télencéphale On les divise en cinq parties, les cornes frontales, occipitales, temporales le corps et le carrefour. Les ventricules latéraux s'étendent dans les différentes lobes du cerveau le lobe frontal, le lobe temporal et le lobe occipital. La corne frontale du ventricule latéral ou corne antérieure il est situé dans le lobe frontal délimité latéralement par la tête du noyau codé Médialement par le septempilicidum et dorsalement par le corps caleux. Elle est située à 3 cm du pôle frontal en avant des deux trous de moraux. Le corps ventriculaire continue la corne frontale en arrière et se termine à l'extrémité caudale du septempilicidum. Il répond en haut à la face inférieure du corps caleux, médialement au septempilicidum et latéralement au corps du noyau caudé. Le carrefour ventriculaire, c'est l'endroit le plus large du ventricule et correspond à la zone de communication des trois cornes des ventricules latéraux. Les cornes temporales ou inférieures sont situées dans le lobe temporal et logent les deux parties latérales de la fente de Bichat. Les cornes occipitales ou postérieures, s'étendent de 2 à 3 cm en arrière du carrefour ventriculaire, situé en plein lobe occipital, et ces cornes sont dépourvues de plexus coroïde. Pour les rapports des ventricules latéraux, donc on a en supérieur, en flèche rouge, donc le corps caleux. Donc le schéma en haut, c'est une coupe d'IRM, en coupe coronale, euh, séquence t de flair et en bas c'est un schéma euh, de l'encéphale en coupe coronale. Donc en flèche rouge, donc le rapport supérieur des ventricules latéraux c'est le corps caleux. Médialement on trouve en flèche verte le septum pudicidum qui euh, sépare les deux ventricules latéraux droit et gauche et latéralement en flèche noire euh, le noyau codé. Euh, en bas, les ventricules latéraux, on l'a vu, ils se continuent par le troisième ventricule via le trou de Moreau. Ici, en coupe cadavérique, une vue supérieure des ventricules latéraux. Comme vous voyez, les deux ventricules latéraux, droit et gauche, séparés médialement par le septum pellucidum. Et vous voyez latéralement l'empreinte euh, de la tête du noyau codé. Euh, le, les ventricules latéraux euh, sont caractérisés par la présence de plexus coroïde donc euh, les trois points donc ce plexus, plexus coroïde qui est le siège de production du liquide céphalorachidien. là on le voit en, au niveau du carrefour ventriculaire et qui s'étend en avant vers les trous de moraux donc on a deux trous de moraux de chaque côté et vous voyez euh, la présence de plexus coroïde à ce niveau là On passe maintenant à l'étude de l'anatomie du troisième ventricule. Donc, Le troisième ventricule est une cavité épandimère médiane et impaire du diencéphale. Il communique en bas avec le quatrième ventricule via l'acduque du sulvus et communique en haut avec les ventricules latéraux via les foramèles interventriculaires ou les trous de Monro. Donc, sans... Euh sa longueur est de 30 mm, sa hauteur est de 25 mm et son épaisseur varie de 4 à 5 mm. Dans sa paroi latérale, il est formé en haut par le thalamus avec l'adhésion interthalamique ou euh, la commissure grise et euh, au niveau de la partie inférieure de la paroi latérale, on retrouve l'hypothalamus. La paroi antérieure, euh, on retrouve le récissus optique et le récissus infandibulaire Et la paroi postérieure correspond au récissus suprapineal et au récissus pinéal Il contient dans son toit le plexus coroïde, Qui est, comme on a vu, le siège de sécrétion du liquide céphalorachidien. Le troisième ventricule elle a la forme d'un entonnoir Il est étroit et présente à décrire quatre parois deux parois latérales, une paroi antérieure et une paroi postérieure, un plancher et un toit. Le toit du troisième ventricule correspond à la toile coruidienne. Sa paroi antérieure il est formée de haut en bas par la colonne du fornix, juste en bas la lame terminale, et puis la commissure antérieure. Sa paroi postérieure, donc comme on a dit, on retrouve essentiellement euh, la glande pinéale, avec en haut euh, l'estrie médulaire et en bas la commissure postérieure. Le plancher du troisième ventricule est large et correspond d'avant en arrière au chiasma optique, suivi de l'infandibulum qui se prolonge en bas par la tige pituitaire. Juste en arrière de l'infandibulum, on retrouve le corps mammillaire. En arrière des corps mammillaires, le tubercinarium et enfin l'abouchement de l'acduque de sylvus. Les parois latérales du, vent, du troisième ventricule sont formées essentiellement par le thalamus qui trace son empreinte à, au niveau de ses parois. Par la suite, on a la commissure grise, l'hypothalamus et le sous-thalamus. Chaque paroi est traversée par une colonne du fornix c'est la flèche noire, et elle est creusée par les trous de moraux, c'est la flèche jaune. Ici, c'est une IRM en coupe coronale séquence T1 qui objectif les deux ventricules latéraux communiquant via le trou de Moro que vous voyez en image avec le troisième ventricule qui est euh, médian et impair. On passe maintenant à l'étude de l'anatomie du quatrième ventricule qui est une cavité épandimère médiane et un père, situé au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Il communique en haut avec le troisième ventricule via l'acduque du sulbus et se continue en bas au niveau de la moelle spinale par le canal de l'épendyme. Le quatrième ventricule communique également avec les espaces sous-arachnoïdiens via les trous de majandi et les trous de louchka. Le quatrième ventricule est une cavité épandimère du roman céphale. Il mesure 35 mm de haut et 16 mm de large. Il présente à décrire un plancher, un toit, quatre bords et quatre angles. Le plancher du quatrième ventricule correspond à sa paroi antérieure et a une forme losangique qui peut être divisée en deux triangles par les stries médulaires. Donc, un triangle supérieur qui est un triangle pontique et qui est formé dedans, de dedans en dehors par le colliculus facial qui correspond au noyau du nerf facial, la fovea supérieure qui correspond au noyau des nerfs salivaires supérieurs et des noyaux euh, lacrymales et muconasales, et en plus en dehors par l'air vestibulaire pontique qui correspond au noyau de la huitième de la paire crânienne. Donc, on a dit que le quatrième euh, ventricule présente à décrire également quatre bords et quatre angles. Pour les bords du quatrième ventricule, il en existe deux supérieurs et deux inférieurs. Les bords supérieurs correspondent aux bords internes des pédoncules cérébuleux supérieurs et ceux inférieurs au bord interne des pédoncules cérébuleux inférieurs. Pour les angles, on a un angle supérieur et un autre inférieur et des angles latéraux. L'angle supérieur correspond au collicule inférieur et à l'origine de l'acduque du sulvus. L'angle inférieur se poursuit par le canal de l'épendie de la moelle spinale et les angles latéraux s'ouvrent au niveau de l'angle pontocérébuleux par les trous de Luschka pour communiquer le quatrième ventricule avec les espaces sous-arachnoïdiens. Le doigt du quatrième ventricule présente à décrire deux parties, une partie supérieure pontique qui correspond au voile médulaire supérieur et une partie inférieure médulaire au bulbaire qui présente deux étages, le voile médulaire inférieur et la membrana tectoria. Ici en schéma, différentes coupes pour visualiser ce quatrième ventricule, donc la première coupe. Euh, à gauche, donc c'est une coupe sagittale. Euh, la deuxième, c'est une coupe frontale en vue postérieure, et la troisième, c'est une coupe axiale en vue antérieure. Donc en coupe sagittale, on voit euh, ce plancher du quatrième ventricule qui repose sur euh, le, euh, le, le tronc cérébral. Euh, il communique en haut avec euh, le troisième ventricule, comme on a vu, euh, via l'aqueduc du sulvus. Il se continue en bas avec le canal de l'épendyme. Euh, sur la coupe euh, médiane, on voit les différents bords euh, du quatrième ventricule avec son plancher. Donc, on a dit qu'il présente à décrire quatre bords, deux bords supérieurs qui correspondent au pédoncule cérébuleux supérieur et deux bords inférieurs qui répondent au pédoncule cérébuleux inférieur, les quatre angles l'angle supérieur qui se continue avec l'acduque du, du sollus, les deux angles latéraux qui s'ouvrent au niveau de angle, des angles pentocérébuleux et l'angle inférieur qui se continue avec le canal de l'épendyme. Ici, c'est une IRM. Ici, c'est une... Euh coupe cadavérique pour visualiser le plancher du quatrième ventricule. Donc comme vous voyez, il a une forme losangique euh, avec deux triangles séparés euh, dans la partie médiane par le voile médulaire. En a... On passe maintenant à l'étude des plexus coroïdes, qui sont des structures situées au niveau des parois ventriculaires et dans la fonction et la sécrétion du liquide céphalo rachidien. Les plexus coroïdes sont formés de l'acide de vaisseaux sanguins capillaires qui sont fenestrés autour des épendymocytes. Cette fenestration permet le passage du sang jusqu'aux épendymocytes et euh, la fonction, comme on a dit, principale c'est la sécrétion du liquide céphalorachidien en laissant passer certaines molécules et en bloquant d'autres. Ce mécanisme fait partie de la barrière hémato-encéphalique. On distingue deux groupes de plexus choroïdes, un groupe médian qui est situé au niveau de la toile choroïdienne supérieure et latéraux qui longe les cornes temporales du ventricule latéraux euh, et le carrefour ventriculaire où ils sont euh, plus volumineux et constituent le glomus. Les plexus coroïdes forment l'une des interfaces entre le sang et le système nerveux central qui contrôle l'environnement interne du cerveau. Au niveau du quatrième ventricule, ils font saillie à l'intérieur du ventricule au niveau du toit et présentent deux extensions cheminant dans les recessus latéraux. Au niveau du troisième ventricule, ils constituent les plexus médians situés sur le toit, le toit du troisième ventricule de chaque côté des veines cérébrales internes au niveau des ventricules latéraux, il commence au en euh, je, suis... je pense que on libre. En tout cas merci beaucoup euh, c'est très gentil puis bonne garde et encore une fois merci beaucoup Justement, COVID, Alors justement le Covid, il faut faire très attention à de les troubles à Alors justement le Covid, il faut faire très attention à ce qu'on avec le risque donc les ou l'embolie qui peut aggraver le pronostic. Donc à chaque fois, si a une anomalie soit fibrinogène, des dimères. Il ne faut pas y est, il faut pas laisser passer. En même temps, le, le sujet, comment il est, la canne de surpoids, c'est un facteur de risque, la clinique de l'infopénie, c'est un facteur de risque. Donc pour tout ça, on, donc, euh, il faut mettre, euh, au moins doute, mettre ces anticoagulants à euh, dose euh, curative. Et pour les autres, femmes il faut mettre l'anticoagulation à dose préventive la pour les gardes disciplinaires Là c'est des images de tumeurs intraventriculaires, donc c'est une IRM euh, encéphalique, les deux coupes supérieures ce sont en coupe euh, axiale et les deux coupes inférieures c'est en coupe sagittale. Donc vous voyez ce processus lésionnel qui est euh, hétérogène, euh, qui est au niveau euh, du ventricule latéral euh, gauche surtout au niveau du, euh, du carrefour et qui s'étend euh, un petit peu en arrière vers la corne occipitale euh, qui, euh, qui est en hyposignal T1 et qui prend le contraste de façon euh, intense euh, après injection de gadolinium et donc ça c'est un exemple de tumeur intraventriculaire et qui va euh, probablement par la suite causer l'obstruction et donner un défaut de circulation de liquide céphalo -rachidien. En application pratique aussi, euh, et là sur le plan euh, thérapeutique, euh, donc chez les nourrissons et les nouveau-nés, on a les fontanelles antérieures, donc c'est ce losange que vous voyez en schéma, donc la fontanelle antérieure chez les nouveau-nés et les nourrissons, il est ouverte, ce qui nous permet de faire des ponctions transfontanellaires, surtout si suspicions, par exemple, de méningite. Et donc pour la réalisation de cette ponction transfontanellaire, on va palper et on va repérer cette fontanelle antérieure. On va repérer euh, les angles latéraux et donc euh, au niveau de l'angle latéral, on procède à cette ponction. Donc en général, l'angle latéral se trouve à peu près à 2 cm de la ligne médiane. Euh, en ponctionnant, on essaie de rester dans le plan sagittal euh, et voilà, on vise la corde frontale et on introduit environ notre aiguille d'à peu près euh, de 40 mm. Mais des fois, si l'enfant euh, présente une dilatation ventriculaire, c'est-à-dire une hydrocéphalie, euh, déjà à 20 mm, on peut déjà être au niveau du ventricule et réaliser euh, cette ponction, mais si l'enfant n'a pas de dilatation, donc en général, c'est à 40 mm qu'on peut euh, faire cette euh, ponction transfrontalélaire. Euh, en application pratique aussi, donc on a dit qu'il y a différentes modalités de drainage d'une hydrocéphalie. Donc dans les modalités de drainage, on a les, les drainages externes et les drainages internes. Dans les drainages externes, en général, on vise la corne frontale. Et donc, on va réaliser une petite ouverture euh, au niveau frontal paramédial. Donc, on va... Euh, faire une ouverture de l'os, ce qu'on appelle un trou de trépan, qui doit être à, à environ 1 cm de la suture coronale et à 3 cm de la ligne médiane. Et puis, euh, on fait une visée euh, vers la corne frontale antérieure et on ponctionne. On met en place un catéventriculaire et puis on va le raccorder avec une valve de drainage externe et ceci est utilisé surtout chez les patients présentant un syndrome d'hypertension intracrânienne dans le cadre d'une hémorragie méningée ou dans le cadre d'une euh, infection acide de méningite. Donc pour ces patients, ce drainage ventriculaire externe va permettre de soulager et de diminuer la pression intracrânienne qui peut être délétère et euh, qui engage essentiellement le pronostic vital mais aussi le pronostic visuel du patient. Donc ça c'est pour le drainage externe. Pour le drainage interne, on a différentes modalités. On a les dérivations ventriculopéritoniales qui vont faire communiquer les ventricules à, euh, et on va les drainer via une valve qui sera tunnelisée en sous-cutanée jusqu'à l'abdomen. Et donc... Euh, cet excès de liquide céphalorachidien va se résorber par la suite au niveau euh, de l'abdomen. Dans les dérivations ventriculopéritoniales, on ponctionne surtout la corne occipitale. Euh, on a aussi ce qu'on appelle les dérivations ventriculo-atriales. Et cette fois-ci, c'est la communication entre le système ventriculaire cérébral et euh, les cavités euh, cardiaques. Donc, à, à, la même chose avec une valve de dérivation ventriculo-atriale. Il y a aussi les dérivations euh, lambopéritoniales, donc, euh, qui vont faire communiquer euh, les systèmes sous-arachnoïdiens euh, à avec les espaces, avec euh, euh, l'abdomen. Et enfin, dans les dérivations internes aussi, on a les dérivations endoscopique, c'est ce que vous voyez en, en schéma, donc ça se fait par endoscope et ça s'appelle la ventriculo-cysternostomie, qui veut dire euh, stomie, c'est-à-dire un trou, ventriculo, c'est le ventricule, et cisterne, c'est-à-dire les citernes de la base. Donc on va faire communiquer les citernes de la base euh, avec euh, euh, le troisième ventricule, et ceci via une stomie qu'on va faire au niveau du plancher de ce troisième ventricule. Donc en haut c'est une image péropératoire du plancher du troisième ventricule. Ce que vous voyez en bas qui est bonbon euh, bon, ce sont les tubercules mammilaires. En haut euh, c'est l'infundibulum et, et tout ça euh, on peut tracer un triangle. Et au centre de ce triangle normalement on réalise la stomie pour communiquer. Le plancher du troisième ventricule avec les citernes de la base. C'est surtout pour les hydrocéphalies obstructives ou les hydrocéphalies triventriculaires. Donc, pour ce type de patient, on réalise une dérivation interne endoscopique. Et pour conclure, donc on rappelle que les cavités ventriculaires sont des cavités euh, épandimères qui contraste des rapports très intimes avec les structures de la base et les structures de la fosse cérébrale postérieure. Il joue un rôle important dans la production euh, du liquide céphalorachidien et aussi dans la circulation euh, de ce dernier. Le système ventriculaire peut être le siège de pathologies diverses et variées. L'abord chirurgical euh, euh, peut être parfois délicat et nécessite une connaissance euh, approfondie de l'anatomie du système ventriculaire. Et je vous remercie.